Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et je filme cette vidéo dans la même euh, journée que le bilan d'août parce que j'ai plein de bilans à, à rattraper et du coup j'ai les mêmes fringues, voilà. Donc aujourd'hui, bilan du mois de septembre et comme ça après on sera bon. En septembre, j'ai pas tant que ça lu en fait, enfin j'ai lu beaucoup de mangas, j'ai lu quelques BD et des romans vraiment, il euh, y a quasiment rien. Euh, je vais commencer avec les romans, ensuite je ferai les BD et ensuite je ferai les mangas. Niveau roman, euh, j'en ai lu deux. Euh, j'ai lu notamment euh, Aristote et Dante, découvrent les secrets de l'univers, puisque euh, vous le savez peut-être, mais j'ai lancé un book club LGBT, euh, donc c'est un book club, et il y a des livres LGBT qui sont lus, un chaque mois. Et voilà, j'annonce le livre sur les réseaux sociaux, et donc en septembre, c'était Aristote et d'Andre, Découvre les secrets de l'univers. Et en, en octobre, c'est euh, Désoriental. Et, et voilà, donc on lit tous ensemble, et puis euh, on en discute sur les réseaux sociaux, et euh, dans la mesure du possible, euh, j'organise un événement irréel pour qu'on discute ensemble euh, du livre. Donc voilà, Aristote et Dante, je l'avais déjà lu euh, il y a plusieurs années, euh, déjà, euh, et ça a été un vrai plaisir de le relire, euh, notamment parce que j'avais complètement oublié le style, euh, qui est très intéressant, je trouve, euh, beaucoup de dialogue, euh, très efficace, je dirais. Et euh, surtout, je l'avais lu à l'époque comme un roman euh, avec une romance, mais aujourd'hui en le relisant, euh, je trouve vraiment plus que c'est un bouquin qui est, qui est sur la famille et sur le secret. Et sur euh, comment euh, des secrets nous rongent et comment euh, on finit par s'en sortir en parlant. Euh, c'est presque euh, l'histoire de la thérapie du personnage quoi. Du coup voilà, c'était hyper intéressant de le relire avec du recul. Et voilà, je, je vous conseille du coup ce, ce bouquin si vous ne l'avez pas lu lors du book club, euh, si vous ne l'avez pas lu tout court ou si vous avez envie de le relire peut-être parce que... Voilà, j'en ai pas eu du tout la même vision euh, des années après. Euh, ensuite, j'ai lu en bouc... Book... En roman, j'ai aussi lu euh, Moi, Tituba sorcière de Marie Condé. Euh, Marie Condé, dont j'ai beaucoup entendu parler, j'avais très envie de lire ses bouquins euh, et j'avais entendu parler de Moi, Tituba sorcière. Et en plus, vous allez voir, j'ai lu une autre BD sur euh, les filles de Salem. Tituba sorcière, donc c'est l'histoire d'une femme euh, qui naît esclave euh, aux états unis Alors je sais plus exactement dans quel état c'est, mais euh, voilà, elle naît esclave euh, et euh, elle apprend euh, une sorte de sorcellerie, euh, des, des pratiques, euh, des rituels, etc. Et euh, de fil en aiguille, elle se retrouve à Salem euh, au moment du procès des sorcières de Salem et elle va être impliquée là-dedans, etc. Bref, c'est toute son histoire. Euh... C'est vraiment très très bien euh, dur, hein, je ne vous le cache pas, vous savez comment ça s'est passé, euh, les Orcières de Salem. Mais euh, ça vaut vraiment le coup et je pense que je lirai d'autres livres de Marie Condé parce que, ouais, j'ai très envie de voir ce qu'elle fait d'autre. Ensuite, on va passer aux bandes dessinées. Euh, justement, j'ai lu euh, Les Filles de Salem de Thomas euh, Gilbert, euh, qui est une BD euh, très originale graphiquement, c'est ce qui m'a attirée... Euh, au premier coup d'œil, je me suis dit tiens ça sort de l'ordinaire donc je l'ai lu voilà et donc bon comme vous devez vous en douter c'est l'histoire des filles à Salem au moment du, du procès des sorcières de Salem et voilà on se rend compte vraiment que c'était vraiment la merde et que voilà il y a eu beaucoup de, de choses très limites donc voilà c'était assez dur à lire mais en même temps euh j'ai quand même beaucoup aimé. En BD, j'ai aussi lu Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Euh, en fait, c'est l'adaptation BD du bouquin, euh, que peut-être vous avez lu, qui a eu pas mal de prix, etc. Et, et ça a été adapté en film aussi, Au revoir là-haut. Et donc je suis tombée sur la BD à la médiathèque, et je me suis dit, bon bah allez, on en a parlé, euh, je vais prendre la BD. Et donc c'est sur l'histoire de deux poilus, euh, dont un euh, qui se retrouve, euh, qui a une, une gueule cassée, enfin je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme là en histoire géo, on apprenait, euh, oui il y a les gueules cassées, machin, etc. Donc bref, voilà, il a un handicap euh, physique assez fort. Euh, et donc voilà, c'est l'histoire de ces deux anciens soldats euh, qui se retrouvent après la guerre et... Et voilà, l'État les laisse tomber, globalement, euh, l'État ont... a fait appel à plein de soldats, euh, les a amenés sur le champ de bataille et, et s'en est servi comme de la chair à canon, et à la fin, les anciens soldats doivent se démerder, quoi. Et donc voilà, c'est là-dessus. Ça parle aussi euh, d'homosexualité, euh, puisqu'il y en a un des... un des deux qui est homo, euh... donc voilà, c'était très touchant. Je suis contente d'avoir pu lire la BD, je sais pas si je lirai le bouquin, du coup je pense qu'il y a plus de choses dans le bouquin, forcément il y a plus de choses dans le, dans le roman. Euh, mais peut-être que j'essaierai de voir le film, enfin bon, voilà, c'est une histoire qui m'a intéressée. Et j'ai aussi lu euh, Toucher de mon ami euh, Quentin Zoution, euh, donc c'est la nouvelle BD, euh, et donc ça parle euh, de violences sexuelles et notamment de l'escrime thérapeutique. Ces trois femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui s'inscrivent donc à un atelier d'escrime thérapeutique. Donc je pense que c'est hyper important de mettre en avant l'escrime thérapeutique, euh, je connaissais, euh, mais euh, c'est vrai que je savais pas trop comment ça va se passer. Euh, après, euh, j'ai trouvé presque la BD était trop... Est-ce que c'était est trop... Euh, trop didactique, je sais pas. Euh... Je ne saurais pas comment expliquer. En tout cas, c'est très bien, euh, j'ai beaucoup apprécié le fait que euh, on se concentre vraiment sur la reconstruction et que on, on ne s'attarde... On ne met pas en image les traumas de milliers, une manière dégueulasse. Euh, non, c'est vraiment sur comment ces femmes-là se reconstruisent. Et d'ailleurs, euh, on ne sait pas toujours exactement euh, ce qui s'est passé. Euh, c'est des conversations à demi mots pour faire comprendre un petit peu au lecteur, bon voilà, il s'est passé ça. J'ai trouvé assez bien, euh, même au niveau du discours, enfin voilà, il n'y a, a rien où je me suis dit ah non, ça ne va pas du tout. Euh... Après, euh, je préfère quand il met plus de couleurs, il y a beaucoup de, de planches qui sont très sombres dans des, des teintes un peu euh, comme ça, là, euh, j'aime un peu moins, et, et voilà, les... Tenais, je vais vous montrer un peu. J'aimais plus quand il se lâchait beaucoup euh, sur la couleur. Ma UED préférée, ça reste Chromatopsie, je pense. Et après ça, j'ai lu que du manga. Euh, donc, euh, j'ai lu... Le tome 4 de euh, Good Night I Love You euh, chez Akata euh, donc qui est le dernier tome de Good Night I Love You euh, et donc qui conclut très bien euh, cette histoire sur le deuil un road trip initiatique euh, d'un jeune homme qui va sur les traces de sa mère qui est décédée récemment etc. ça conclut très bien, c'est euh, une série en 4 tomes donc c'est pas beaucoup et euh, je vous la conseille euh, voilà, Good Night I Love You. Après euh, j'ai lu le tome 3 de l'atelier des sorciers alors là c'est le tome 4 que j'ai sous la main hein, mais euh, bon voilà vous, vous avez compris euh, j'ai lu le tome 3 en, en septembre euh, j'avais offert euh, l'atelier des sorciers tome 1 et 2 à ma petite sœur à noël dernier euh, donc je les avais lus à ce moment là et euh, donc voilà je les ai trouvés à la bibliothèque la suite euh, donc c'est l'histoire d'apprentis sorciers et sorcières et, euh, et c'est vachement bien enfin, voilà et je ne sais pas trop quoi dire d'autre à part que c'est bien et que c'est absolument magnifique le dessin, c'est ultra détaillé, enfin j'aime énormément. J'ai lu aussi euh, le tome 3 de Kazesan, euh, donc Kazesan et le Shortcake, euh, chez Taifu Comics. Euh, je vous en ai parlé dans la vidéo sur euh, mes lectures d'août, euh, donc c'est un yuri qui est toujours aussi bien euh, et j'ai beaucoup aimé, euh, dans ce tome là en particulier, on voit un peu le début de l'éveil sexuel euh, des deux filles et je pense que c'est important de mettre ça en image et je trouve que c'est fait de manière assez délicate. Euh, donc voilà, je vous conseille de lire ce Yuri. J'ai lu aussi euh, Whispering, euh, tome 1 à 3. Euh, donc cela je ne les ai pas parce que je les avais empruntés à la médiathèque. C'est l'histoire d'un petit enfant qui entend euh, les objets, les plantes, euh, les animaux, euh, les êtres humains aussi, euh, il entend les pensées de, de tout ça. Et il rencontre un ado qui se souvient que lui aussi, quand il était gamin, il avait ce pouvoir et il l'a perdu. Euh, C'est vraiment très mignon, j'aime beaucoup, j'ai passé un très bon moment à lire cette histoire. Euh, j'ai pas lu euh, tous les tomes mais euh, vraiment c'était super chou et, et voilà, j'aime beaucoup. Donc euh, vous pouvez le lire si vous voulez. Euh, pour, je ne sais pas, une un, un journée d'hiver sous la couette. Je pense que c'est bien. J'ai aussi lu euh, A Silent Voice de tome 1 à 5. Euh, là, c'est l'histoire d'un garçon euh, qui a harcelé euh, une de ses camarades de classe quand il était au primaire euh, parce qu'elle était sourde, notamment. Et euh, il retrouve cette fille, euh, les années plus tard, et il a envie de s'excuser, il a envie de se faire pardonner, sauf qu'il sait pas comment faire, euh, il sait que quoi qu'il arrive, il pourra rien faire en fait pour effacer ce qu'il a fait, et donc c'est là-dessus. Euh, donc j'ai trouvé ça assez intéressant comme sujet, euh, de montrer aussi que, en fait, c'est difficile de pardonner, et que peut-être des fois il y a des choses qui se pardonnent pas, et que des fois on peut se rendre compte qu'on a fait des erreurs quand on était plus jeune, et que malheureusement, même si on s'en rend compte après qu'on a fait de la merde, et ben bah, en fait c'est trop tard. Alors après, euh, c'est notamment parmi les récits qui m'a dit que pour avoir été un peu dans ce cas là, pour avoir été harcelée euh, à l'école, euh, elle se retrouvait pas trop là-dedans, et euh, elle trouvait que c'était pas si bien traité. Donc voilà, je vous préviens, c'est peut-être pas nickel nickel, mais le sujet en soi, je pense, mérite d'être traité. J'ai lu bien sûr à la suite de *Devil's Line, euh, j'ai lu le tome 11 et 12, c'était tellement bien, euh, surtout le tome 12, le tome 12 je pense que c'est mon préféré parce qu'il parce qu y a une romance entre euh, euh, un mec, euh, alors on sait pas trop s'il est gay mais bon c'est un mec, euh, et euh, une personne non binaire euh, qui est aussi asexuelle. Et genre ils sont trop choux ensemble, je suis, euh, je, je suis en amour en fait devant leur relation, euh, je les aime trop. David line des vampires, euh, des, des trucs queer un peu cachés, il faut attendre un peu dans les tomes, mais ça vient. Euh, ça vaut vraiment le coup, euh, et je suis à fond un peu dans les histoires de vampires en ce moment. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai lu aussi euh, Goodbye Red Beryl. Euh, qui est disponible chez Taifu, qui est un, qui est un manga yaoi. Alors là c'est vraiment le début, hein, mais euh, du coup bon, voilà, c'est l'histoire d'un vampire et il rencontre un humain et voilà, il, il va se passer des choses je pense, mais c'est que le tome 1. Donc voilà, j'attends vraiment la suite pour savoir si c'est vraiment très bien ou pas. Euh, mais voilà, c'était mon petit mood vampire. Et pour terminer, euh, j'ai lu euh, Orange, tome 1 à 3 euh, de Ichigo Takano. Et ça c'est vraiment très bien aussi, je ne sais pas comment ça se fait que je n'ai jamais lu ce manga euh, jusqu'à présent et en fait je me rends compte qu'il y a plein de mangas super que je n'ai jamais lu. Et, et il faut que je rattrape ça et c'est pour ça que j'ai plein de mangas. Bref, Orange, c'est une jeune fille qui euh, un jour reçoit une lettre du futur. En gros, c'est Elle dans le futur qui a envoyé une lettre à Elle du passé pour lui dire euh, « Attention, il va se passer des trucs et tu vas devoir changer des choses parce que euh, j'ai beaucoup de regrets et j'aimerais que voilà, euh, les choses soient autrement. » Elle du futur alerte le personnage euh, du passé qu'on qu connaît sur, euh, en fait, la dépression euh, d'un de ses amis et a toujours regretté de n'avoir rien fait et de n'avoir rien vu. Euh, et donc c'est un bouquin qui parle de dépression et de suicide euh, et je suis très étonnée de voir que, enfin moi je m'y retrouve beaucoup en tout cas, euh, j'apprécie beaucoup la manière dont on montre euh, que voilà le, cet ami qui est dépressif, euh, il le cache vraiment très très bien quoi, c'est quelqu'un euh, qui apparaît comme joyeux au premier abord et qui a des moments un peu down mais euh, on sait pas trop, on se dit, bon, il doit être dans un mauvais jour, etc. Et au final, les personnages ne voient pas, en fait, les indices. Et de fil en aiguille, voilà, c'est de pire en pire. J'ai lu que les tomes 1 à 3. J'ai réservé à la médiathèque la suite, parce qu'elle n'était pas là, et donc il fallait la réserver. J'ai très hâte de voir comment ça va se résoudre, tout ça. Je sais pas si la série est terminée ou pas, j'espère qu'elle est terminée, mais bon, on verra. Et avec ça, je pense que voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai lu au mois de septembre. Euh, ce qui est fort bien, et ce qui fait que j'ai rattrapé mon retard en termes de vidéos euh, bilan-lecture. Je ne sais pas si vous avez lu ces bouquins, si vous les avez déjà lus, et si vous avez un avis, et si vous avez envie de les lire et tout, euh, bah dites-moi, euh, je serais ravie de lire vos commentaires et d'échanger avec vous. Vous pouvez me soutenir sur le tip, comme d'habitude, je mets le lien dans la description. Euh, vous pouvez aller lire mes bouquins euh, sur Wattpad, je vous mets le lien dans la description. Euh, et puis abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.